Et si votre prochain projet de construction ou de réhabilitation était un bâtiment à base de roseaux, de paille, de balles de céréales ou de chanvre. Disponibles à portée de main, ces fibres végétales sont des ressources naturelles, locales, abondantes et renouvelables. Leur utilisation peut réduire massivement et dès aujourd'hui l'impact environnemental du secteur de la construction. En effet, leur capacité à stocker du CO2, à réguler l'humidité et la température intérieure, à améliorer la qualité de l'air, sont autant d'atouts qui font des matériaux en fibres végétales un pilier de l'architecture contemporaine bas carbone. Souvent utilisées pour l'isolation, les fibres végétales se retrouvent aussi en toiture comme en façade. Du roseau au chanvre, chaque fibre a ses caractéristiques et nécessite d'être entourée de professionnels pour les mettre en œuvre de manière durable. Ce MOOC propose une introduction à la construction et à la réhabilitation en fibres végétales qui vous donnera les clés nécessaires pour bien débuter votre projet. Durant 4 semaines, vous découvrirez la diversité des fibres végétales, les techniques de construction, le cadre assurantiel, les réseaux de professionnels sur lesquels vous appuyez. Des architectes, des maîtres d'ouvrage, des constructeurs spécialistes de chaque filière partageront leurs connaissances et leur expérience avec vous. Gratuit et 100% en ligne. Le MOOC Construire en fibres végétales aujourd'hui vous permettra de mieux connaître les matériaux biosourcés, bruts ou peu transformés, les principes de fabrication et d'application, mais aussi les filières et les acteurs. Vous êtes architecte, aménageur, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeur, artisan, ingénieur ou même un particulier Maîtrisez les fondamentaux de la construction en fibre végétale en vous inscrivant dès à présent sur mooc-bâtiment-durable.fr.